Bonsoir, je vous remercie de vous être déplacé ce soir pour écouter ma conférence sur les tardigrades, mais pas que les tardigrades, hein, sur euh, tout un tas de créatures étranges qui sont assez mal connues d'un groupe qu'on appelle la meiofaune. Euh, alors c'est euh, ce, ce groupe très connu. On va voir un petit peu, on va faire l'histoire de la meiofaune et puis voir les, les différents organismes qui peuplent ce, ce compartiment. Euh, et puis j'espère que vous découvrirez plein de choses ce soir. Euh, voilà. Et donc ce, ce groupe, la meiofaune, regroupe tout un tas d'organismes. Et euh, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Quand on commence à découvrir l'incroyable diversité qu'il y a sous, sous nos pieds, alors on est euh, complètement ébahi. Euh, et donc, euh, comme euh, là vous avez mes deux petites, mes deux filles qui découvrent euh, la meiofaune, alors euh, peut-être que dans ce sable-là, il y en avait pas beaucoup, euh, et, euh, et qu'elles ont fait euh, ça pour me faire plaisir. Euh, mais quand on, on prend un petit peu plus de, quand on prend un échantillon de sable, alors pas sur une plage comme ça, mais sur un sable peut-être un petit peu plus humide. Et qu'on regarde ça à la loupe binoculaire, on va avoir quelque chose qui ressemble au dessin en dessous, où les grosses sphères qu'on voit, les grosses patates, ce sont des grains de sédiments. Et entre ces grains de sédiments, il y a différents organismes qui vivent il y a des vers, il y a des crustacés, il y a tout un tas de choses. Et c'est ça euh, qu'on va appeler euh, la méiophone. Euh, alors vous avez ici une définition de ce que c'est la méiophone sous forme de, de, de, de graphique. Euh, la méiophone, ça va être tous les animaux de taille euh, moyenne euh, qui vont être compris euh, entre deux euh, classes de taille. Euh, la première, la classe euh, basse, donc qui vont être retenus sur un tamis de taille de 45-60 microns. Alors, je, les, les tailles sont très importantes euh, dans le monde de la myophaune et il euh, y, y a des batailles là-dessus. Euh, mais on va, on va retenir euh, ça comme, euh, comme taille basse. Et en taille haute, euh, c'est tous les organismes qui font euh, moins de, euh, de 1 mm. Donc, euh, si vous tamisez hein, du sédiment, et entre ces deux euh, tailles euh, de tamis, euh, tous les organismes que vous allez récupérer ça fera partie de la méiophone. Et vous voyez, il y a une très grande diversité d'espèces, mais aussi de, de taxons, dans ce compartiment méiophone. Euh, alors, de quoi elle est composée, cette méiophone, et où est-ce qu'on la trouve On la trouve un petit peu partout. J'ai emprunté ces, ces figures dans une excellente review qui a été écrite par une personne qui est présente ici ce soir. Et, et donc, si on fait un petit peu le tour des différents types d'écosystèmes, on peut commencer par les écosystèmes polaires, où on va retrouver beaucoup de flagellés, de ciliés, de rotifères, de nématodes, de foraminifères, de turbellariés, de copépodes. Alors on va voir un petit peu en détail tous ces, tous ces différents groupes taxonomiques. Et euh, bah, dans ces écosystèmes, par exemple, les détritus vont former euh, la base du régime alimentaire euh, de, ces, euh, de ces organismes. Donc, Dans les écosystèmes polaires, vous allez avoir beaucoup euh, de, euh, de foraminifères, de rotifères, de nématodes aussi. Et puis, si on regarde dans d'autres types d'écosystèmes, on va retrouver aussi pas mal d'organismes de, de la méiofaune, dans euh, les mangroves, euh, les zones hypersalées, euh, les zones... Euh, anoxiques, hypoxiques, et vous voyez que globalement, les groupes taxonomiques qui sont très représentés, ce sont les nématodes, ce sont des petits vers ronds, et les copépodes, et parfois des, des, des espèces un petit peu plus exotiques comme les, comme les tardigrades. Voici type d'autres types d'écosystèmes, et pareil, hein, vous voyez en bas les principaux groupes taxonomiques, euh, des nématodes euh, et des copépodes. C'est pour ça que je dis que euh, les tardigrades, c'est bien, c'est intéressant, mais euh, si on s'intéresse à la méiophone, on loupe quand même une grande partie euh, des organismes si on que, s'intéresse euh, qu'aux tardigrades. Euh, donc voilà ce qu'on peut voir. Euh, ça, c'est des, des images que je fais avec, euh, quand je fais des TP avec mes étudiants. Euh, voilà ce qu'on... Ce qu'on voit à gauche, là, l'image en forme de rond, quand on met un échantillon de sédiments sous la loupe binoculaire. Et à l'intérieur de, de ce rond-là, il y a un organisme de la méiophone qui, qui se cache. Alors, ce n'est pas très facile à trouver. Il est en plein milieu. Je n'ai pas de pointeur. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une sorte de petit grain vert au milieu. Et euh, j'ai fait un zoom. Ça correspond à la petite vignette qui est sur la droite. Il s'agit d'un ostracode. C'est un crustacé qui, euh, qui a deux valves. Hein. On, dirait, euh, on dirait un bivalve, mais ce n'en est pas un. On a, on a, J'ai mis une image de microscope électronique juste au-dessus. On voit bien les, les petites pattes euh, qui, euh, qui sortent. Euh, donc ça, c'est un ostracode. Euh, c'est euh, aussi très abondant, très courant dans le euh, dans les, dans les, dans les compartiment méiophone. On va trouver aussi euh, quelques acariens. Comme, comme on le voit un petit peu sur la droite, accroché à un grain de sable. Et puis, on pourra voir aussi des petits cnidaires que vous voyez en bas. Il y a des petits polypes là, qui sont accrochés à des grains de sable. Donc, tout ça, microscopique. Ce sont plein d'organismes qui vivent dans les interstices, entre les grains de sable. Donc, pour vous prouver que je ne dis pas de bêtises, hop, voici une petite vidéo pour vous montrer si ça marche. Oui euh, des organismes de la méiofaune. Ici vous avez un alacarien euh, qui euh, a bien du mal à marcher sur sa boîte de pétri, qui glisse un peu. Euh, et donc vous voyez cette vie euh, entre les grains de sable dans les interstices euh, des sédiments. Là il est en train de grimper sur un foraminifère. Voilà. Et donc, euh, si on s'intéresse à l'histoire de la méophone, de quand est-ce que ça a été découvert, que, comment on en est venu à, à s'intéresser à tous ces organismes qui vivent dans les interstices, il eh ben, euh, faut remonter euh, déjà au XVIIe siècle euh, avec euh, la généralisation et l'amélioration des techniques de, de microscopie, notamment par, par Robert Hooke. Et puis, vraiment, le tout premier organisme de la méiophone à avoir été découvert, on va dire, c'est au 18e siècle, par Goz et surtout Lazzaro Spallanzani, qui ont été les premiers à découvrir et à étudier les tardigrades. Donc déjà à l'époque, au XVIIIe siècle, Spallanzani étudiait ces animaux et j'ai retrouvé ses travaux dans les opuscules de physique animale et végétale. Donc c'est un, un chercheur italien, et on peut retrouver ses travaux qui ont été traduits en français. Et c'est assez intéressant, puisqu'il il décrit les tardigrades, il fait des expériences dessus, et il écrit déjà à cette époque des, des tardigrades, des animaux que l'on peut tuer à loisir et ressusciter. Donc vous voyez que déjà à l'époque, on leur faisait subir des atrocités à ces pauvres tardigrades, ah, c'est pas marqué, mais euh, donc 1771, c'est euh, Kainer Vassebar, c'est le, le lourson d'eau. Hein, c'est comme ça que ça a été décrit au départ par Geuse. Et en 1776, euh, c'est Lazarus Palanzani qui lui donnera son nom, qu'on connaît aujourd'hui, le Tardigrade. Euh, 1841, donc euh, il faut attendre un petit peu avant qu'il euh, y ait un deuxième euh, embranchement qui soit, euh, qui soit découvert. Euh, par Félix Dujardin sur les, les côtes de Saint-Malo. Euh, ce, cet, euh, cet organisme, c'est euh, le quinorynque, qui à l'époque euh, a été appelé équinodère, euh, qui constituait, euh, selon les dires de l'auteur, une forme intermédiaire entre les crustacés euh, et les vers. Parce que c'est un, un organisme qui est un peu vermiforme et qui euh, dispose de plaques euh, dorsales et euh, pectorales. Euh, et donc cet animal a été rebaptisé -re Kinorynque par la suite mais c'est un français qu'il a, qui a découvert en Bretagne euh, à Saint-Malo euh, 1865 euh, Metchnikov qui était un, un, un chercheur euh, franco-russe euh, va euh, travailler, va découvrir les euh, gastro-autriches euh, et euh, va leur donner le, leur nom donc, on verra aussi euh, cette, ces organismes, les gastrotriches. Euh, et puis, euh, ce qui représente pour moi euh, un, un tournant dans l'histoire dans de, de, cette, de cette science, l'histoire de la méiophone, c'est 1942, c'est les travaux de Molimar. Euh, c'est une chercheuse anglaise qui travaillait dans le sud de l'Angleterre. Et euh, elle a l'idée ou l'intuition que... Euh, euh, dans le bentos, euh, il y a différents organismes, il y a des grands organismes, des petits, des moyens, il y a des bactéries, il y a des ciliés, il y a tout un tas de choses. Et que euh, par pure convenance personnelle, hein, et c'est comme ça qu'elle l'écrit d'ailleurs dans son article, euh, par pure convenance, elle va décider euh, de euh, séparer euh, tous ces animaux qui vivent dans les fonds en trois groupes, le macro le meiobenthos et euh, le micro -bentos. Et euh, du coup, euh, en faisant cela, euh, ben, elle ouvre la voie euh, à une, une deuxième voie de, de recherche qui est plus euh, euh, liée à l'écologie, euh, puisque ce n'est pas une classification qui est phylogénétique. Hein, on ne va pas séparer les, les organismes en fonction de leur embranchement dans l'arbre du vivant, etc. Mais plus sur des critères écologiques. C'est parce qu'ils vivent ensemble, euh, ils partagent un certain nombre de traits communs. Et donc, elle invente le terme méiophone euh, à ce moment-là. Euh, et donc, euh, elle crée euh, comme ça une, une nouvelle branche, euh, qui est une branche plus euh, tournée vers l'écologie. Et euh, si on s'intéresse aux différents articles qui, euh, qui ont été écrits euh, aux différentes périodes de 1942 jusqu'à maintenant, on s'aperçoit qu'avec le temps, euh, les chercheurs se sont euh, intéressés à différents types de questions. Euh, euh, ça va de... Euh, on ne voit pas très bien, mais où est-ce qu'on... D'abord, on, on s'est intéressé à savoir où est-ce qu'on pouvait trouver ces, ces animaux, en quelle quantité, euh, quelles étaient leurs relations euh, en, entre eux, euh, quelles étaient leurs résistances euh, aux pollutions, euh, est quelle était leur, leur diversité, et les liens qu'il y avait entre la diversité de ces organismes et le fonctionnement des, des écosystèmes. Et puis, euh, peut-être plus récemment, on s'intéresse plus à des, à des sujets liés aux, aux communautés et au fonctionnement des écosystèmes. Mais pour autant, la branche initiale, que j'ai appelée ici taxonomie, qui, est, qui était, une, qui, qui était la, la branche principale dans mon, dans mon schéma, n'est pas morte. Et puis, en 1962, reviennent en force les tardigrades, encore une fois, euh, grâce à un, un Italien, euh, Giuseppe Ramazzotti, qui était un personnage assez, euh, assez incroyable, puisque euh, c'était un ingénieur euh, qui travaillait euh, chez Ducati, je crois, pendant le, la guerre. Et euh, il a touché un petit peu à tout. Et euh, il avait deux passions dans la vie, euh, les tardigrades et les pipes. Et il a fait des traités euh, qui sont des références sur les deux sujets, donc, comme quoi, on peut être tardigradologue et épipologue aussi. Ce n'est pas incompatible. Et donc, du coup, euh, il remet au goût du jour euh, cet embranchement qui avait été un petit peu euh, oublié, euh, les tardigrades. Euh, et puis, il, il va vraiment participer à un renouveau euh, dans, cette, euh, dans cette discipline. 1983... Euh, les Bretons peuvent, peuvent être fiers, puisque euh, c'est euh, la découverte euh, d'un embranchement euh, de la méiophone, qui est le dernier embranchement découvert, c'est les loricifères, euh, par Reinhard Christensen, qui est toujours en activité, qui a un laboratoire en, au Danemark. Euh, et il découvre euh, euh, ce nouveau taxon, euh, le loricifère, dont on voit une photo en bas à droite, issue de la collection du muséum, et... Euh, sur, le, sur les plages de, de Roscoff. Et puis, bah, les, les nombreuses avancées technologiques, notamment en imagerie, en microscopie, font que les observations de ces euh, organismes sont plus faciles. Euh, et puis, on découvre des nouvelles espèces. Euh, et puis, euh, les, euh, maintenant, c'est devenu commun, les, euh, les organismes de la méiophone, même si on ne sait pas forcément qu'ils appartiennent à la méiophone font souvent euh, le euh, sont sur le haut de l'affiche et, euh, et comme ça fait des photos très spectaculaires gagnent des prix euh, comme euh, les, les prix Nikon en 85 en 2013 euh, et en 2014 les premiers prix Nikon c'était euh, des tardigrades et des rotifères et puis euh, il y, aura, il y a d'autres types, d'autres branches qui, qui sont naissantes actuellement qui ne demandent qu'à se développer dans cette histoire de la méiophone. On voit de plus en plus d'études liées à l'anatomie, à la physiologie de ces organismes. On verra quelques, quelques petits travaux par la suite. Et puis, les, dernièrement, les avancées sur, le, sur les tardigrades, le séquençage des génomes, et puis des études de... de D'expression de, de gènes, de transcriptomiques, euh, font euh, espérer euh, des avancées importantes, euh, notamment en médecine et sur les nématodes aussi. Donc revenons à notre, euh, à notre compartiment, un petit peu euh, notre peau pourrie, la méiophone, et voyons un petit peu ce qui la distingue du reste. Et bien, tout simplement, déjà, ce on l'a dit, c'est la taille. Hein. La macrofaune, ça dessine, désigne des organismes qui sont assez grands. Hein. Quand. Euh, quand on est sur la plage, vous, avez, vous connaissez tous les crabes, les arénicoles, les vers, divers et variés. Donc c'est une taille assez importante, souvent des corps assez allongés, des durées de vie assez longues, un cycle qu'on appelle benthopélagique. pélagique c'est des organismes qui vont se reproduire et mettre des larves, souvent dans la colonne d'eau, et qui vont, se, qui vont recruter sur le sédiment. Et euh, la myophone, bah, euh, se distingue par des, des tailles beaucoup plus faibles, euh, aussi des corps euh, qui vont être allongés, qui vont permettre à la, la vie dans les interstices, des durées de vie beaucoup plus, euh, plus courtes. Euh, et puis, alors là, euh, il va y avoir euh, euh, des juvéniles de macrofaune et à la fois euh, des organismes qui ont leur cycle de développement entier euh, dans le sédiment. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de voir un petit peu. Euh, je n'ai pas pu vous montrer tous les organismes et faire un balayage de tous les taxons qui, euh, qui existent. Parce que je pense qu'on en aurait pour euh, vraiment très très longtemps. Euh, donc, euh, j'ai essayé de choisir les plus, euh, les plus emblématiques. Euh, à commencer par <rire> les gastrotriches. Alors, gastrotriches, vous l'avez vu au départ, c'était, euh, si je reviens en, en arrière... C'était découvert par Metchnikov. Euh, gastro, ça veut dire ventre. Et euh, triche, ça veut dire euh, les poils, les cheveux. Donc c'est euh, des organismes qui ont des cheveux sur le ventre. Alors peut-être quelques anglo-saxons ont mal compris, mais on trouve dans la, dans la littérature, souvent sur Internet aussi, euh, Eribach. Hein euh, donc on a un magnifique euh, ex exemplaire euh, ici. Euh, et donc, c est, c est donc, ce sont des, des organismes un petit peu vermifores. Alors, ce n'est pas ça un gastro-autriche, hein, je vous rassure, euh, qui va être proche des, euh, des, des vers plats euh, et des gnatifères aussi, qu'on verra un petit peu par la suite. Donc, il y a deux ordres euh, dans, chez les gastro et, euh, et ils sont assez bien étudiés. Alors, voilà en quoi, à quoi ça ressemble pour de vrai. Donc, euh, une sorte de verre, on va dire, hein, avec des poils, et puis deux crochets, hein, ce, qui le, ce qui fait qu'on peut le confondre aussi avec les, les rotifères qui, qui, qui ont ces deux, ces deux crochets aussi. Euh, donc ils ont un corps, ce qui fait leur caractéristique, un corps recouvert de cils, euh, et notamment autour de la bouche, et ce qui va leur servir bien sûr pour la locomotion, mais euh, aussi on va voir ils ont un système sensoriel très très développé, et puis, ils sont caractérisés par ces petites plaques-là en écailles euh, qu'ils qu ont sur leur, euh, sur leur cuticule. Euh, et puis, euh, ils ont une durée de vie assez, assez courte. Euh, et vraiment, ce qui fait leur caractéristique, c'est leur, euh, leur, euh, leur style. Donc, on voit ici euh, des exemples de... Euh, d'images euh, réalisées euh, en colorant euh, ce qu'on appelle les tubulines alpha, c'est des microtubules euh, qui marquent la structure de la, de, de la bête. Et on voit les cellules épidermiques, hein, ici, euh, avec des vacuoles, euh, et qui sont ici euh, utilisées pour, euh, pour la locomotion et pour les cils sensoriels. On voit sur la dernière photo hein, euh, un peu la différence entre euh, les euh, cils sensoriels et ceux qui sont utilisés pour la locomotion. Donc voici encore des différents types de, de, de photos, avec ici en, en bas une, une porte d'une glande épidermique, euh, qui, euh, qui est une glande sécrétrice, euh, qui va être utilisée pour cette locomotion. Donc on va voir un exemple d'une vidéo. Donc on voit un gastrotriche, hein, un mouvement assez particulier, donc on le voit avec ces deux, euh, ces deux petits crochets là voilà il sort du cadre je vais avancer un petit peu le, la vidéo voilà il est là on le voit donc on voit il a un déplacement hein, il glisse un peu comme les comme les comme le, comme des euh, on le voit il, a, il avance il glisse un petit peu sur le, sur la surface grâce à ses cils alors on peut le caractériser à l'aide de ces écailles, hein, puisque les écailles, on a vu qu'on voyait un peu comme des écailles de poisson. Ces écailles ont différentes formes. Il y a des, des écailles en forme de quilles de bateau, de type épine ou mosaïque, donc ce qui permet de les distinguer entre eux. Donc, voilà ici différents types d'écailles. Et puis, c'est des organismes qui ont un système, un système sensoriel, un système nerveux, nerveux très développé. Donc ici, on a quelques images. À droite, vous avez des images où on, a, on met en relief le, les microtubules, ce qui montre le, le, le, comment, la forme des, des tissus. Et puis, à gauche, on utilise des anticorps fluorescents pour, pour mettre en évidence les cellules nerveuses. Donc on voit l'encadré là qui correspond au cerveau de, de l'animal. Donc on voit euh, avec ces, ces photos, on voit bien le système sensoriel, système nerveux, bien développé chez ces, chez ces organismes avec leur cerveau en forme d'enclume. De, Et ces organismes qui sont intéressants euh, donc pour étudier ces, ces caractères morpho morphologiques, mais euh, qui ont aussi la particularité de, de, de faire de la régénération. Donc ici, on a un organisme qu'on a coupé, vous voyez, en haut à, à gauche. Et puis, euh, on voit au milieu, c'est dommage que je n'ai pas de pointeur, euh, une, une cellule digestive hein, qui est marquée G. Et vous, vous pouvez repérer en bas à droite de la coupure la cellule Y, qui est une cellule épidermique, probablement. Et euh, vous voyez, après 12 heures, il y a eu une régénération. La cellule digestive, euh, est, on voit qu'elle pend un petit peu encore à l'extérieur. Euh, et puis après 24 heures, vous voyez, euh, la cellule Y elle a été, euh, elle a été euh, complètement régénérée. Et on voit l'épiderme qui a été refait et qui, euh, qui présente une, une fine couche. Et au bout de 48 heures, tout a été, euh, tout a été reconstitué comme c'était à l'origine. Donc, une capacité de régénération qui est assez euh, intéressante. Et puis aussi, c'est des organismes qui... Comptent... Ah, euh... oui, ça marche. Merci. Euh, donc, c'est des organismes qui aussi euh, ont la capacité, euh, comme euh, d'autres organismes, comme les tardigrades ou les rotifères, de présenter des formes de résistance, euh, notamment quand les conditions deviennent un petit peu plus difficiles. Euh, et euh, ils produisent des œufs. Donc, on voit ici... Euh, un gastro-autriche qui est enceinte, donc qui a un œuf. Et voici quelques, quelques œufs, donc, ils sont toujours par grappe de 4 ou 5. Et euh, il y a toujours... Euh, donc, c'est des œufs qui sont produits à la fin d'un processus de parthénogenèse. Et euh, dans ces œufs, il y en a toujours un qui est euh, en dormance. Et donc, il peut rester comme ça euh, plusieurs, plusieurs jours, euh, plusieurs mois même, euh, en dormance et qui pourra être réactivé si les conditions deviennent, deviennent plus favorables. Donc on a ici des exemples de, de gastrotriches que vous pouvez voir ici. Donc les gastrotriches sont très, très, très proches, on l'a vu tout à l'heure, des euh, gnatifères. Alors les gnatifères, une, je ne vais pas dire une famille, parce que ce ne serait pas correct, mais c'est un grand ensemble euh, qui comprend euh, les gnatostomulidés, les micrognathozoaires et les rotifères, et qui se caractérisent par la présence de mâchoires assez puissantes, comme vous pouvez le voir. Ça fait un peu penser à aliens Donc ces mâchoires, bien sûr, ne sont pas comme ça, dans le vide, elles sont... il y a un organisme autour. Donc les gnatostomulidés, vous voyez, ils sont très proches des micrognatozoaires. Ils sont de... L'ordre des Génatifères est proche des Gastrotriches et des Platelmintes. Ces euh, Génatostomulidés euh, sont caractérisés euh, par leur forme euh, un peu euh, en forme de verre hein. et puis surtout leur mâchoires. Et si on voit hein, ce qu'on voit ici en, en plein milieu, eh ben, c'est euh, ces mâchoires que l'on a ici euh, au microscope électronique. Donc, bien sûr, ces, euh, ces mâchoires leur servent à broyer les particules. Qui vont être entraînés dans leur tube digestif. Donc, gnatostomulidé, c'est gnatos, c'est la, la mâchoire, et stoma, c'est euh, la bouche. Et donc, euh, ils présentent euh, un pharynx qui va être très musculeux et qui va contenir, comme je l'ai dit, une mâchoire euh, très, euh, très puissante. Et euh, ce qui fait euh, leur euh, caractéristique avec les gastrotriches, c'est qu'ils ont un épiderme cilié et qui va représenter un seul cil par, par cellule. Hein, si je reviens un petit peu en arrière, chez les chez les, les autriches on avait aussi euh, ce, ce, ce cil-là. Un cil par cellule. C'est un, un, une caractéristique, caractéristique pardon, commune euh, à ces deux organismes. Euh, donc, les, euh, dans les gnatifères, il y a aussi les micro Ça C'est une une nouvelle classe qui a été découverte il n'y a pas très, pas très longtemps. Il y a encore très peu d'espèces qui sont connues. Et donc, on en connaît pour l'instant une ou, une ou deux. Je, il faudrait que je refasse un peu ma bibliothèque là-dessus. Et ça a été découvert dans l'île de Disco, au Groenland. Et ici, on a une reconstruction de la mâchoire de ces micro c'est des, des mâchoires qui sont plus proches de celles des, rotif des rotifères que des gnatostomulidés. Donc on a ici des exemples d'études qui euh, permettent de reconstruire ces, euh, ces mâchoires. Ces micro donc ici on voit bien des détails euh, de, ces, euh, de ces mâchoires. Donc là, tout le tissu autour a été digéré. Ça, c'est des images au microscope électronique. Et ici les relations qui existent entre les gnatostomulidés, les micrognatozoaires et les rotifères. Alors un rotifère, qu'est-ce que c'est? Puisque c'est la troisième classe de ce, de ce groupe des gnatifères. Un rotifère, c'est une créature avec une jambe, deux doigts de pied, deux yeux rouges globuleux des lèvres parsemées de cils et une mâchoire puissante dans le ventre. Donc là, j'ai trouvé ce petit dessin humoristique sur Internet. Euh, bon, c'est ce qu'on pourrait imaginer si on a cette description. Donc ça ne ressemble pas du tout à ça, un rotifère. Ça ressemble plutôt à ça. Donc on a euh, un, un organisme euh, allongé euh, qui, est, qui peut s'étendre, un peu comme... Euh, les vieilles antennes qu'il y avait sur les autoradios avant, enfin sur les radios, hein, qui sont télescopiques comme ça. Donc il peut s'allonger et se rétrécir. Et il va créer un courant avec ses cils et aspirer euh, des particules euh, de matière organique. Il présente euh, dans son euh, pharynx des, euh, des, des mâchoires, comme on a vu précédemment, euh, qui vont lui permettre de broyer les aliments et de le, les envoyer euh, dans l'estomac. Rotifère, ça veut dire... Porteurs de roues. Euh, donc, on les, trouve, euh, on les trouve, un petit peu partout. On peut les trouver dans les mares, dans les lacs, les bassins. Ça peut vivre de manière euh, euh, grégaire comme ça euh, ou euh, isolé. Euh, ça peut être aussi planctonique et benthique puisqu'ils font partie de la méiophone. Euh, ils ont une un corps rigide, mais ils sont télescopiques entre guillemets et ils présentent aussi des formes de résistance euh, à sec. Donc, on va pouvoir voir une image euh, d'un rotifère. Donc, vous allez pouvoir voir euh, ici à quoi ça ressemble. Donc, on a ici un organisme. Vous voyez, il est accroché euh, ici probablement à des brins brun, de, de mousse euh, par ses, euh, ses crochets. Et vous voyez ici qu'il utilise ses, euh, ses cils pour créer un courant. Donc, vous allez voir, il y a des particules qui vont, euh, qui vont être aspirées. Et ce que vous voyez ici, là, qui, euh, qui bat, euh, on pourrait croire que c'est son, euh, son cœur, mais ce n'est pas du tout son cœur, c'est euh, sa mâchoire euh, qui, euh, qui est là pour broyer euh, les aliments euh, qui, euh, qui rentrent euh, dans sa bouche. Donc là, je ne sais pas trop pourquoi il se recroqueville euh, comme ça euh, régulièrement. Donc on voit, on voit très bien ici euh, ces... Euh, ces mâchoires qui sont en fonctionnement. Un autre organisme assez euh, incroyable euh, dans, le, dans le compartiment méiophone, euh, c'est les le Les, les qui ont été euh, découverts dans les années 80 par euh, Reinhard Christensen. Euh, donc vous voyez un petit peu la structure générale de, de cet organisme. Euh, C'est un organisme euh, qui euh, est proche euh, d'un autre organisme, celui qui avait été découvert par Félix Dujardin, l'équinorynque, et euh, qui présente une, la caractéristique d'avoir des, des épines, qu'on appelle des scalides, euh, et qui, qui, qui peuvent servir euh, à son identification. Alors Ici, vous avez un, un exemple de, de carte. C'est une carte euh, qui est réalisée à partir des épines de ces organismes et qui permet euh, de les identifier. Alors c'est euh, le récifère, je l'ai dit, c'était un nouvel embranchement euh, qui a été découvert à Roscoff en, dans les années 80. Euh, ce sont des animaux microscopiques euh, qui font partie de la méliophaune, euh, qui vivent dans les sédiments marins. Euh, on retrouve deux parties, euh, l'abdomen et l'introverte, qui vont être euh, recouverts euh, de, ces épines, euh, de ces épines et de ces plaques rigides et de ces scalides euh, qui vont être utilisés pour la classification. Euh, on en trouve beaucoup dans des conditions euh, anoxiques euh, et ça se reproduit dans des milieux sulfurés euh, grâce à des organes qu'on appelle les hydrogénosomes et qui permettent euh, à des bactéries symbiotiques de vivre, euh, de vivre en association avec euh, ces Donc, Par exemple, ici, euh, une... Euh, deux espèces de l'oricifère qui ont été découvertes à Roscoff en 2004. Donc vous voyez ici, c'est des photos assez récentes, on voit bien le, les individus, euh, on voit bien l'escalide les, les, euh, et le, la structure générale de l'individu. Euh, et on sait assez peu de choses sur ces, euh, sur ces organismes. Euh, un fait marquant qui les caractérise quand même, c'est qu'il euh, existe dans euh, certaines parties euh, des océans, Alors vous, vous trouvez dans le golfe du Mexique, mais aussi en Méditerranée, euh, des zones dans le fond des océans où euh, il y a euh, des effleurements euh, rocheux, de roches euh, salées, et vous avez comme ça des espèces de, de piscines euh, hyper salées. Euh, dans le golfe du Mexique, il y en a une qui s'appelle le jacuzzi du désespoir, et la salinité est vraiment euh, très, très élevée. Elle est 5 à 8 fois supérieure à la salinité de, de l'eau de mer. Euh, la température euh, est, très, euh, est, est de 18 degrés. Euh, il n'y a pas du tout d'oxygène euh, à cause de la densité de l'eau. L'eau est tellement dense que, que ça, ça empêche les diffusions d'oxygène euh, au sein de, de ces piscines. là. Les pressions sont très grandes. Euh, C'est à des profondeurs de 1000-2000 mètres. Et tout ce qui tombe à l'intérieur de, euh, de, euh, de ces piscines d'eau de mer euh, très salée va mourir instantanément. Ici, on a une, une araignée de mer qui n'a euh, pas eu de chance, qui, qui est tombée dans, le, dans la piscine, et vous voyez qu'elle est, euh, qu est morte. Et on a retrouvé des, euh, des organismes de la méiofaune dans, euh, dans, euh, dans ces sédiments. Euh, mais les seuls qu'on a retrouvés vivants, c'étaient des loricifères. Euh, un autre organisme donc, proche des laurécifères, l'échinorynque, c'était le, le fameux échinodère de, de, de Félix Dujardin que je vous ai présenté au tout début, euh, aussi appelé mud dragon, euh, dont voici un, un exemplaire. Donc euh, on retrouve euh, ces, ces appendices. Euh, on a un corps vermiforme avec ses plaques. Euh, ces plaques très caractéristiques, et puis euh, ces, euh, ces épines qui rappellent l'escalide euh, des loricifères. Donc, Ce sont des animaux euh, marins, essentiellement, exclusivement marins. Euh, on ne connaît pas euh, à l'heure actuelle de quinorynque euh, en eau douce. Euh, ils ont un, une tête, un cou et un tronc, composés de 11 segments, ils n'ont pas de cils, mais ils ont des épines disposées partout sur le, sur le corps euh, qui, va, qui vont être utilisées pour la, la locomotion. Euh, et là, Ce qui est très intéressant et assez spectaculaire chez eux, c'est leur tête qui est rétractable. Euh, ils, se ils se nourrissent de, essentiellement de diatomées ou de détritus qui sont présents dans, le, dans la vase. Euh, et ils sont, comme je l'ai dit, proches des loricifères. Et ce qui est intéressant, là, si on, si on, voit, euh, si on regarde ces photos, donc ici, vous avez la tête d'un kinorynque, et vous avez ici la vue euh, de ce kinorynque, mais euh, vue de dessus. Donc vous avez ici la, la tête euh, en position fermée. Hein, J'ai dit que la tête pouvait rentrer et sortir de, de, du cou. Donc ici, vous avez la tête en position rentrée. Vous voyez les petites plaques qui viennent protéger le, la tête euh, de, cette, de cet organisme. Et puis ici, la, la tête en position euh, sortie. Donc, vous voyez toutes les épines qui sont dressées euh, vers le haut. Et euh, moi, j'ai eu la, la chance de voir euh, des vidéos euh, de ces organismes euh, vivants. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est leur mode de, de locomotion. Euh, alors, si j'essaye de mimer le quinorinque devant vous, <rire> ça, ça va je vais être un peu, un peu ridicule euh, ils ont une coupe en brosse, vous voyez, comme ça. Et donc, quand ils ont, euh, quand ils ont la tête rentrée dans le, dans le cou, euh, tous leurs scalides, tous leurs épines sont, sont orientés vers le haut. Et puis, quand ils ressortent la tête, eh ben, leurs épines font un mouvement comme ça. Et euh, on voit que les, les épines se, se mettent le long du corps. Et inversement, quand ils rentrent la tête et quand ils la sortent. Donc, en faisant ça, vous voyez bien qu'ils impriment un mouvement et que... Euh, le, le fait de rentrer et de sortir la tête va permettre à l'animal, grâce à ses épines, de prendre appui sur les, euh, les grains de sable qu'il y a euh, alentour pour euh, avancer. Alors, ça avance pas très vite. Hein. Un, je pense que son prédateur ne doit pas être très rapide non plus. Euh, et donc, du coup, c'est un, un moyen assez étrange de se déplacer en rentrant et en sortant la tête comme ça. Euh, et ce qui est aussi très intéressant, c'est que ils ont euh, un cerveau assez développé, sauf que la nature étant mal faite, euh, ce cerveau, il est disposé dans leur cou. Alors vous imaginez bien que si j'ai un cerveau dans mon cou, et si pour me déplacer, je dois rentrer mon cerveau dans ma tête, il y a un moment donné, ça va, ça, ça va bloquer. Donc euh, ils ont trouvé la parade, hein, et leur cerveau est en forme de, de donuts. Donc euh, leur, leur tête passe euh, librement à travers leur, euh, leur cerveau. Je vous laisse imaginer si vous transposez ça euh, aux, aux humains. Donc un, un organisme euh, vraiment euh, incroyable, c'est Kynorinck, et, euh, et, euh, et qui mérite beaucoup plus d'attention, puisque puisqu'il enfin, il y a encore beaucoup de choses à découvrir chez, chez, ces, chez, ce, chez ces organismes. Euh, ils sont aussi euh, capables de résister à des fortes variations de, de salinité. Euh, et euh, alors, chez cette espèce euh, qui est particulièrement résistante au changement de salinité, euh, j'ai trouvé cette, cet article qui montre que euh, les néphridies, qui sont les organes excréteurs chez ces organismes, sont particulièrement élargis euh, chez ces espèces. Euh, donc l'hypothèse serait que euh, ces... Euh, ces plaques euh, interviennent dans, le, dans, le, dans le, la tolérance euh, au changement de salinité. Euh, et les... Un peu pour le... Que j'ai gardé un peu pour la fin, mes, mes, mes préférés, les tardigrades, qui sont un peu les préférés de tout le monde, euh, qui s'appellent les oursons d'eau ou les, les petits cochons de, de mousse... Des fois, on trouve ça aussi sur Internet. Euh, donc, c'est euh, tardigrade, découvert par euh, l'Azzaro Spalanzani. Euh, pendant long, longtemps, mais je ne sais pas si le débat est clos vraiment, mais on s'est beaucoup demandé si euh, c'était des arthropodes, parce qu'ils avaient des pattes, euh, des muscles croisés, mais pas de système circulatoire et pas de système respiratoire, ce qui fait qu'on s'est dit peut-être qu'aussi c'est des, des, des nématodes, enfin, proches, des, euh, proches des nématodes, les vers ronds. Et c'était très difficile de, de, pouvoir, euh, de pouvoir dire s'ils étaient plus proches de l'un ou de l'autre, ce qui fait que pendant longtemps, on a dit c'est un, un embranchement euh, à part entière. Et euh, donc ça, les, ça fait partie des derniers résultats euh, en date, puisque... Euh, L'engouement pour les, pour les tardigrades fait qu'il y, y a eu deux espèces, je crois, dont le génome a été entièrement séquencé, ce qui permet de les comparer à d'autres organismes. Donc Ici, on a des arbres phylogénétiques qui sont construits avec deux, deux marqueurs différents. et On a nos tardigrades en, en rouge, nos deux espèces de tardigrades en rouge, vous voyez ici. Et si on suit la branche, eh bien, on voit quand même qu'ils sont plus proches de, des nématodes que, euh, que des arthropodes qui sont ici en, en violet. Donc vous voyez ici, quelle que soit le, la méthode utilisée, euh, on voit que nos tardigrades sont quand même plus proches des nématodes que des arthropodes. Donc euh, en conclusion, on pourrait dire qu'ils ressemblent plus à des vers qu'à des crabes si je veux faire simple. Et donc ces tardigrades, ils sont assez euh, incroyables, euh, puisque euh, si vous avez tapé un petit peu tardigrade sur Internet, vous avez dû trouver beaucoup de choses. Euh, donc ils ont notamment euh, cette capacité de, ces capacités de résistance assez euh, incroyables. Ils peuvent entrer dans une sorte d'état de, de dormance, alors ce n'est pas toutes les espèces de tardigrades hein, qui peuvent faire ça, euh, seulement certaines. Et euh, en 2016, il y a eu une découverte assez un, intéressante qui a fait un petit peu le buzz euh, et qui fait que euh, c'est peut-être le, le deuxième ou le troisième engouement pour les, les tardigrades en 2016, après Giuseppe Ramazzotti. Euh, des une équipe de japonais euh, ont euh, ont récupéré des échantillons de mousses euh, d'Antarctique euh, qui euh, étaient restés euh, dans le congélateur pendant euh, 30 ans, comme des fois on oublie des échantillons. Et eux, ils avaient oublié ça. Et Ils ont ressorti le, les échantillons et au bout de 30 ans, ils ont euh, découvert à l'intérieur de ces, de ces mousses, hein, c'est des, euh, des mousses qui sont très similaires euh, à celles qu'on peut trouver dans nos... Euh, entre nos pavés ou même sur les, les fenêtres des voitures. Donc peut-être que quand vous repartirez tout à l'heure, euh, vous penserez euh, au tardigrade. Euh, et donc euh, ils ont ils ont trouvé euh, des euh, des individus euh, en état de dormance euh, dans ces échantillons. Et puis ils se sont amusés à les à les réveiller. Ils ont fait les mêmes expériences que que que faisait Lazaro Spallanzani. Et donc, on voit ici une chronologie. Un jour après avoir, les avoir réhydratés, ils ont commencé à, à se mouvoir. À 13 jours plus tard, ils commençaient à consommer des algues qu'on leur donnait à manger. 21 jours plus tard, ils commençaient à développer les premiers œufs. Et puis, après 23 jours, ils pondaient leurs premiers œufs. Et certains œufs ont éclos et ont donné des individus qui était euh, en pleine forme. Donc euh, SS c'était 30 ans au congélateur. Donc ça, c'est euh, assez euh, incroyable. Donc euh, ça a fait beaucoup de bruit. Euh, mais bon, c'est quelque chose qui était quand même euh, assez euh, connu. C'est quelque chose qu'on appelle la cryptobiose, c'est un terme générique pour, pour, euh, pour euh, désigner... Euh, différents états comme la, et la cryobiose. Hein, c'est euh, euh, un processus qui se met en place quand les organismes sont euh, soumis à un froid extrême. Euh, L'anoxybiose, c'est quand euh, euh, l'environnement devient anoxique, qu'il n'y a plus d'oxygène. donc Ces organismes vont pouvoir aussi euh, développer euh, des, des, des méthodes pour euh, se protéger de ces conditions. L'anhydrobiose, c'est quand il n'y a plus d'eau, euh, qu'il y a une dessiccation qui est très forte. Comme par exemple, vous avez sûrement observé euh, des mousses euh, sur des murets euh, en plein été. Euh, il y a beaucoup de soleil. Les mousses sont complètement desséchées. Et c'est un habitat euh, où on trouve beaucoup de tardigrades. Donc si vous êtes un tardigrade et que vous vivez dans une mousse, euh, que vous êtes de surcroît un organisme aquatique, euh, quand la mousse est complètement sèche, il faut trouver un, un moyen de... De, de résister à ces conditions extrêmes. Euh, et l'osmobiose, quand les, euh, systèmes, les conditions d osmo, osmotiques euh, changent, la, la salinité par exemple change euh, de manière drastique. Donc les tardigrades, euh, on les, euh, on les a, ils ont fait beaucoup le buzz à cause de ces caractéristiques euh, surprenantes. 30 ans sans eau à moins 20 degrés, ça c'était quand même assez incroyable. Mais en fait, euh, si on cherche bien, euh, chez les nématodes, on voit aussi euh, des formes de résistance. Euh, ici, euh, une espèce de nématode qui, est, euh, qui euh, doit être parasite du seigle, je crois, et que l'on trouve euh, dans, euh, dans des échantillons. Ici, on a, dans cette référence, on, on doit trouver des nématodes qui, euh, qui, avaient, qui étaient restés 39 ans euh, sans eau et qui sont revenus à la vie après, avoir, après réhydratation. Et des, des nématodes antarctiques qui sont restés 25 ans, sans eau, et à moins 20 degrés. Et chez les rotifères aussi, on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de spécimens qui présentent des formes de résistance, notamment à la dessiccation. Donc voici une coupe de tardigrades, on voit que c'est un organisme qui présente des, des yeux, un cerveau, euh, un pharynx avec un, un stylet. Euh, il a des, des paires de... Il a des, il a des pattes avec des, des petites griffes. Euh, il, il, pro, il produit des, euh, des œufs. Euh, il a un système euh, digestif. Euh, et donc, euh, il y a des, euh, des euh, tardigrades mâles et femelles. Et vous avez ici quelques détails. Donc on voit bien ces pattes ici avec ces, ces griffes qui sont très caractéristiques chez les tardigrades. Et ça, là, ce que vous voyez ici, ce ne sont pas des, des grains de pollen, hein. ce sont des œufs, des œufs de tardigrades. Donc il y a différentes espèces, ou différents types de, de formes de tardigrades. Euh, les griffes euh, sont, euh, sont, sont différentes. Euh, elles sont adaptées euh, à, euh, à leur fonction. Euh, vous avez des, des griffes euh, qui sont plutôt de type euh, râteau, d'autres euh, qui sont plutôt euh, effilées euh, et qui vont avoir différentes, euh, différentes fonctions. Ah, ça, c'est euh, resté. Hop. Et donc, euh, euh, ces organismes, donc, je l'ai dit, peuvent euh, résister euh, à la dessiccation. Donc, euh, leur corps devient complètement sec, ils perdent 97% de leur eau, ils perdent toute activité métabolique, ils sont cliniquement morts. C'est un processus qui est assez lent et ils reviennent à un état actif en quelques minutes. Donc voici leur gamme, leur record, ils peuvent résister... On l'a dit tout à l'heure, ils étaient 30 ans au congélateur, mais euh, ils peuvent résister euh, à des températures extrêmes, comme euh, celle de l'azote liquide ou même de l'hydrogène liquide euh, à moins de 272 degrés Celsius, et à divers types de rayonnements UV, euh, à des pressions euh, importantes. Euh, et comment ils se protègent Alors, ils ont plusieurs euh, cordes à leur arc, euh, ils peuvent synthétiser une sorte d'antigel qu'on appelle le tréhalose. Certaines espèces synthétisent ce cryoprotectant qui va empêcher la formation de cristaux de glace. Donc voici la molécule, ces deux molécules de glucose. Ils possèdent aussi certains gènes qui codent pour des protéines qui protègent les organismes contre les hausses de température, les heat shock protéines. Euh, dernièrement, chez certains tardigrades, on a trouvé le, les TDPS. Ce sont euh, ce qu'on appelle les protéines intrinsèquement désordonnées. Euh, ces protéines intrinsèquement désordonnées, euh, elles sont pas comme C'est une, une famille de protéines. Elles sont pas comme les autres protéines. Elles n'ont pas une configuration spatiale fixe. Euh, elles ont une configuration spatiale qui peut, qui peut changer... Et ça, on, on s'est aperçu que pendant le processus où l'animal se dessèche, se forme un petit, un petit kyste, on a remarqué que ces protéines intrinsèquement désordonnées, les gènes qui codaient pour ces protéines, étaient régulés, enfin up-régulés, c'est-à-dire qu'ils ils, s'exprimaient plus pendant la, la phase de dessiccation et jusqu'à. Et quand l'animal est sous forme de kyste, hein, qu'il est en forme de dormance, euh, ces gènes sont, euh, sont très présents, s'expriment de manière très importante, et quand l'animal est, le, est réhydraté, on voit que ces, ces gènes sont, sont moins exprimés. Donc euh, l'hypothèse, c'est que ces protéines euh, forment une sorte de gel qui va euh, littéralement vitrifier l'animal. Euh, également, euh, dans, dernièrement en 2016, euh, on a euh, découvert euh, des, euh, des, une protéine unique de réparation de l'ADN chez euh, une espèce de tardigrade qui a été nommée D-SUP. Euh, et euh, cette, euh, cette, euh, cette protéine, euh, il se trouve qu'elle euh, a des propriétés de réparation euh, importantes et sur des cultures de cellules euh, humaines, qui ont été précédemment euh, irradiés au rayon X. Donc l'ADN a été fortement dégradé. Euh, on s'est aperçu que donc, ici, il y a un contrôle. Vous voyez, euh, ça, c'est le temps. Euh, donc euh, il ne se, se passe rien. Les cellules euh, sont, euh, sont mortes. Et ici, il y a la protéine de réparation des SUP euh, qui a été euh, ajoutée. Et euh, vous voyez ici que les cellules euh, humaines euh, se, se redivisent et euh, et récupèrent leur, leur forme. Donc euh, ces, euh, ces cellules, ces, ces protéines euh, sont euh, très intéressantes, bien sûr, euh, d'un point de vue thérapeutique. Euh, donc ici, on a une séquence. On voit un petit peu ce qui se passe quand un tardigrade se, euh, se dessèche. Donc ici, vous avez un tardigrade euh, sous sa forme active. Et puis, ce que vous voyez ici, là, euh, ce n'est pas euh, un sac d'aspirateur ou une canette euh, écrasée. Hein. Il s'agit d'un tardigrade euh, qui euh, s'est complètement desséché, euh, qui s'est euh, qui re re renfermé sur lui-même. Hein. Ses membres sont rentrés à l'intérieur. Il, il, il a formé un petit, un petit kyste, euh, une petite boule. Et puis, c'est dans cet état qu'il peut, euh, peut se mettre en dormance. Donc ici, on voit une autre espèce de tardigrade. On voit bien ces petites, euh, les petites griffes là, qui, euh, qui ressortent. Et ici, vous avez euh, euh, ce qui se passe quand euh, on prend euh, un tardigrade euh, en dormance, comme ça, et qu'on le, qu le réhydrate. Et vous voyez, euh, ça, c'est une chronologie de cette espèce. Alors ici, vous voyez un peu le corps. Ça vous permet de voir le, les volumes. Donc entre ces, trois, ces quatre photos-là, on a le, le, le tardigrade, vous voyez, qui... Euh, qui, qui, qui grossit, on voit ses membres qui commencent à sortir et puis ils commencent à devenir actifs. Et vous voyez ici, euh, les, euh, les personnes qui ont pris ces clichés ont dû changer de grossissement, tel, tellement il, euh, il était sorti euh, du cadre. Donc, euh, euh, ces tardigrades euh, peuvent également euh, euh, résister à des, à des changements de salinité, il y a certaines hypothèses qui montrent que euh, euh, en, en, présence, euh, en, en réponse à une diminution euh, de la concentration en oxygène, euh, le processus euh, qui gère l'osmorégulation sur ces, ces organismes ne fonctionne plus, euh, et donc l'animal va se mettre à, à gonfler, euh, et donc euh, il, va être, euh, il va pouvoir flotter et pouvoir euh, être emporté et se disperser euh, plus facilement. Et puis, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler de lui. Le tardigrade, on a, certaines espèces de tardigrades ont été envoyées dans l'espace. Donc, ça, c'était en 2008. Ça a été publié dans Current Biology. Donc, on voit les, les, les principaux résultats ici. Donc, les auteurs ont tout simplement pris des cultures de tardigrades. Et euh, ils ont fait des comparaisons entre des individus qui étaient en état de dormance, euh, qu'ils qui ont gardé à l'intérieur de la capsule, et des individus euh, en état de dormance également, qu'ils ont euh, sortis euh, dans l'espace. Mais ils n'ont pas, pas eu le temps de faire un, un scaphandre à tardigrade, hein, donc ils les ont sortis euh, comme ça. Et, euh, et vous avez ici les résultats euh, entre les contrôles, donc ça c'est ceux qui sont... Euh, qui sont restés dans la capsule, et ça c'est le taux de, de survie. Donc on voit que quand même, ils ont fini par mourir, parce que je pense qu'ils ne leur ont tout simplement pas donné à manger. Euh, et vous voyez ceux qui sont SV, c'est Space Vacuum, c'est ceux qui sont sortis dans l'espace. Donc vous voyez ici euh, qu'il y a assez peu de différence au niveau du taux de survie entre les tardigrades euh, qui sont restés à l'intérieur de, de la capsule et ceux qui, euh, qui, sont, euh, qui sont sortis dans l'espace. Donc, ils ont sorti, ils les ont réhydratés, et ils ont regardé euh, ceux qui survivaient et ceux qui ne survivaient pas. Euh, et ils ont aussi mis des, euh, des œufs qu'ils ont gardés dans la capsule et qui sont sorti, sortis dans l'espace. Et euh, vous voyez qu'il y a assez peu de différence entre les différents traitements. Ce qui montre qu'ils euh, ont, ont une capacité euh, assez incroyable à résister à des conditions euh, vraiment très, très extrêmes, puisque. Dans l'espace, le vide spatial, c'est des fortes taux UV, de rayonnement UVA et UVB. Et c'est suffisant, je pense, pour détruire n'importe quel organisme. Alors, avant qu'on me dise que les tardigrades, c'est des extraterrestres, il y a les lichens aussi qui ont été envoyés dans l'espace. Et puis là, il y a un programme en ce moment qui fait un appel pour, pour envoyer prochainement d'autres organismes dans l'espace. Euh, auxquels euh, des chercheurs du muséum euh, vont participer. Et les lichens, euh, on est d'accord, ce pas des extraterrestres. Donc il euh, n'y a pas de raison que les tardigrades s'en soit non plus. Euh, et donc, ce que je voulais, euh, je voulais un petit peu terminer euh, sur cette note et vous montrer euh, quelque chose, c'est ces graphiques hein, qui ont l'air de rien, mais ici, qui euh, représentent le taux de survie en fonction du nombre de jours où l'organisme a été soumis à un, à, une, à un environnement extrême, à une condition extrême. Et on voit qu'on a une droite qui décroît fortement, ce qui veut dire, et ça c'est quand même assez intuitif, que plus on est exposé longtemps à des conditions extrêmes, moins le taux de survie est important. Donc ça veut dire que nos tardigrades ou nos organismes qui présentent des formes de résistance ne sont pas indestructibles, bien au contraire. Et donc, ça fait intervenir des processus qui ne sont pas anodins et qui ne sont pas sans conséquences sur les, les, sur, les, sur les organismes. Ah, j'avais une petite diapo de fin pour dire merci, mais elle a disparu. Je vous remercie pour votre attention.